Allez, c'est parti pour un expresso restretto parce qu'on a été pas mal longo ces temps-ci et on revient aux origines de l'émission. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager et puis à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti Allez, on commence avec une annonce pour le site « Qui commence ?». Euh, vous savez que j'ai un partenariat avec eux et notamment un code promo lorsque vous passez une commande Star Wars. Le code promo c'est euh, TV et ça vous fait 10% euh, sur votre commande. Maintenant il y avait des remarques, un petit peu dures à encaisser mais des remarques quand même donc on les écoute. Comme quoi bah, même avec ce code au final on était euh, soit euh, un peu plus cher soit au même prix que la concurrence. J'ai remonté cette information là à l'équipe du site et ils ont décidé d'aligner l'intégralité des prix de la gamme Star Wars, donc que ce soit X-Wing, Star Wars Légion, Assault sur l'Empire, sur la concurrence. Donc dorénavant, vous avez les mêmes prix qu'ailleurs, mais si vous utilisez le code promo Pierrot TV, bah, cette fois-ci vous avez vraiment 10% sous votre commande. Donc franchement, maintenant, il faut pas hésiter. Allez, on passe à Games Workshop et notamment avec l'annonce d'un nouveau Starter set euh, pour euh, Warcry alors je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'allais euh, me lâcher en fait sur ce starter euh, à un moment oui, hein. il y a l'option catacombe apparemment est-ce que ça vaut vraiment le coup je ne sais pas et puis au final j'ai décidé de ne pas passer le pas sur cette boîte parce qu'il y a énormément de redondance avec la boîte qui existe déjà euh, on est sur une boîte qui est très très chère alors oui il y a des beaux décors, oui il y a de très belles factions mais de toute façon euh, bah, il y a de force à parier que ces décors et ces factions on puisse les avoir plus tard dans des boîtes indépendantes c'est déjà le cas euh, des plateaux euh, maintenant, repayer le livre de règles, repayer une grosse partie des décors qui étaient déjà dans la première boîte, pour moi, ça n'a pas vraiment euh, de sens. Il faut vraiment voir l'apport qu'aura euh, ce livret catacombe, mais si vous avez déjà acheté euh, la boîte euh, Warcry initiale, je pense pas que ce soit intéressant. Par contre, si c'est pas le cas, si vous n'avez jamais euh, craqué pour cette première boîte, bah, c'est vraiment le moment. Parce que là, vous avez une belle proposition qui est certes, un petit peu cher, à mon goût, mais avec des apports en jeu tels que Catacombes qui devrait apparemment permettre aux joueurs euh, casuals de découvrir l'univers et puis à ceux qui maîtrisent un petit peu plus le sujet euh, de, de l'explorer. Donc, si vous avez des potes qui ne sont pas lancés dans Warcry, ben, poussez-les à acheter cette boîte-là, puis comme ça, ben, vous jetterez un œil sur le livret. Puis, vous pourrez me dire aussi, oh, si ça vaut vraiment le coup. En tout cas, on peut imaginer que ce livret, on réussira euh, à l'obtenir autrement qu'en achetant cette grosse boîte qui est quand même pas mal dans la réédition. D'ailleurs, euh, ils ont décidé de sortir pas mal de factions hein, euh, à côté de ça, notamment les Scaven. dans la boîte des Scaven, il y a près de 30 figurines, c'est assez bluffant. Et puis, une petite mention spéciale, euh, je me bouffe les couilles sur les Iron Joe, puisque moi, à l'époque, j'avais acheté en fait le blister de cartes des Iron Joe, et je me suis bolidé comme un malade pour essayer de trouver toutes les figurines, mais quand je dis toutes les figurines, c'est exactement les mêmes figurines, donc en fait j'ai payé très très cher parce que j'ai acheté plein de boîtes dans tous les sens, il y a plein d'orques qui ne me servent pour l'instant pas, pour avoir exactement ce qu'il y avait pour le niveau des Iron Joe, puis ben, là je découvre que la boîte des Iron Joe, elle a été constituée et elle est en vente. Voilà, donc moi j'ai une team d'Iron Joe pour 70-80 balles, alors que ben, aujourd'hui, ça va vous coûter à peine 30. Ça fait un peu mal aux fesses et je trouve que ce genre de comportement est quand même assez malvenu de la part des Games Workshop, mais en même temps, faire du fric, c'est un peu leur méthode. Bon, sinon, on aura aussi euh, la nouvelle sortie euh, pour euh, Necromunda, avec notamment de très très beaux décors. Bon, c'est sûr que Necromunda, ça joue avec du décor. Et puis, la euh, très belle boîte euh, des Orlocs. Franchement, je la trouve très classe. Je trouve que les figurines sont splendides. Euh, le caractère design des figurines est vraiment bien réussi. Ça fait euh, super Mad Max. Et euh, c'est vrai que déjà, Necromunda, c'est intéressant pour ça. Mais là, en tout cas, cette faction-là, je la trouve vraiment vraiment très très classe. Allez, on va passer à FFG, FFG qui euh, cette semaine va euh, nous sortir euh, du X-Wing, du X-Wing euh, pour euh, épisode euh, 7, 8 et 9 avec euh, le chasseur taille et avec euh, la boîte des héros, hein, avec les deux euh, chasseurs X et le LA. J'aime beaucoup, j'aime bien euh, les couleurs, voilà, oui, je dois avouer, c'est pas pour ça qu'on les achète, on les achète pour les cartes et puis pour les combos, mais je dois avouer que le caractère design des figurines est vraiment classe. J'adore ce chasseur euh, ce chasseur, euh, euh, T, euh, T70 en orange, je suis vraiment fan. Le vert, pareil, voilà, c'est comme ça. Euh, en plus, on peut imaginer que euh, tout ce qui était euh, prévu pour dans quelques semaines, sorte peut-être ce vendredi, on verra. S'il n'y a pas de retard, il pourrait peut-être y avoir de l'avance, et on va peut-être également retrouver le Slave et puis, et puis d'autres produits. Donc soyez vigilants les joueurs de X-Wing, à mon avis, vendredi, on va avoir des surprises en magasin. Rapprochez-vous de votre crémerie. ils vont peut-être avoir des surprises en ouvrant le carton. Voilà, dites-moi en commentaire s'il si, euh, en est sorti plus que d'attendu, ce serait bien une première Finalement, on ne voudrait pas notre plaisir. Pour les jeux de plateau, cette fin de mois est plutôt variée. On va avoir un Unlock en livre dont vous êtes le héros pour les plus jeunes dès 10 ans. Sinon, on va avoir Under Fallen in Sky, Influencia et le très beau 2491 Planet Ship. Alors le Under Fallen Sky, il a le très gros avantage d'être un jeu exclusivement solo, et rien que pour ça, moi, ben, ça me titille, alors que le 2491 introduit les mécanismes de City of Spice dans un nouvel univers qui est rempli de nombreux éléments et de personnages. On va retrouver également deux boîtes de Killing Cards euh, qui vont vous proposer deux ambiances radicalement opposées, puisqu'il y aura une boîte sur Alien et une boîte sur euh, la Mafia. Euh, bon voilà, le concept est très simple, hein. vous allez retourner les cartes et puis découvrir ce qui se trouve derrière la porte, soit c'est du stuff, soit c'est du gros monstre, et puis ben l'objectif c'est d'être le dernier survivant. Et pour en finir avec cet expresso, côté jeu de rôle, vous aurez Tale From The Loop, hein, le kit d'initiation, hein, la boîte de découverte, euh, qui va sortir ce vendredi. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'on en fera l'unboxing sur la page d'ici ce week-end, si on n'est pas encore plus confiné qu'on ne l'est déjà. Donc je vous donne rendez-vous pour les Rolistes ce week-end pour découvrir cette superbe boîte. Voilà, j'en termine pour cet expresso. J'espère qu'il vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur les sorties de la semaine. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Pas parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. A très bientôt. Ciao